Bienvenue dans les coulisses de la salle de montage de la chaîne YouTube de la TDI. Vous le savez, chaque année, la TDI vous invite à partager un moment de réflexion lors de ses rencontres annuelles. Ces rencontres qui sont devenues un moment fort pour le secteur médico-social dans le département de l'Aude. On y croise les associations, les responsables d'établissements, des élus, des professionnels, des familles et surtout des bénéficiaires de ces actions d'accompagnement des personnes vulnérables. Vous le savez, la TDI a pour ADN, pour singularité, pour exigence, de donner la parole à ses bénéficiaires, pour être plus près de leurs besoins, voire de leurs revendications. Le Covid-19 s'étant évité dans le débat, l'édition 2020 est reportée à juin 2021. Mais nous avons pour autant concocté quelques révisions de vacances, histoire de ne pas perdre ce fil précieux qui nous relie. On va donc revisiter les rencontres de ces dernières années. On va dénicher sur ce banc de montage quelques pépites, quelques temps forts, quelques moments d'émotion qui ont marqué ces dernières rencontres. Je vous propose pour commencer ce premier épisode de vous ramener en 2018. Cette année-là, le thème des rencontres était consacré à l'intimité. Avec le complice Stéphane Kowalczyk, nous étions allés à la rencontre de certains résidents de foyers dans le département de l'Aude. Avec eux, nous avions évoqué les limites de la vie privée, l'amour, la sexualité. Autant de thèmes intemporels, universels, qu'ils ont bien voulu partager avec nous. A la fin de la séquence, vous pourrez cliquer sur le lien qui apparaîtra en haut à droite de votre écran afin de continuer à vagabonder, à vous promener autour du catalogue de films, de reportages, de captations, de débats qui font le sel de ce média de la TDI. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. Alors qu'est-ce qu'on partage pas avec les copains qui privés ben c'est l'amour. Bah oui, privé, c'est avec ma copine. On vit ensemble. Vous avez un, un espace, un appartement Non, on n'a pas d'appartement, mais on vit dans le foyer là. J'avais une copine et on avait une intimité. Après, des fois, j'allais je, je, je, je voir les éducateurs, j'expliquais. que je ne comprenais pas, et j'essayais d'éclaircir les choses mmh. par rapport à ça. Par rapport à votre vie intime Oui, oui. Avant, j'étais marié. Après que tu divorcé, vous avez tous trouvé l'amour à un moment. Oui, non, oui, oui, oui, ça. oui. bien sûr, oui. Des fois, c'est pas évident. Pour les éducateurs, c'est pas très évident. ils ont aussi leur intimité eux-mêmes. Voilà. On est chacun du, différent de, de limites. Voilà. À ma copine, je l'ai venu. Mais on a fait un, notre intimité, on a fait l'amour. Dans la chambre. Dans le ch mais contre vous, vous avez que vous est comme... Oui, comme moi. Donc la nudité, c'est que oui. dans la chambre, euh, on... c'est ouais. intime. Ouais. intime chose. Voilà. Si on le fait un peu sur le public, c'est un peu gênant. Est-ce que c'est facile de parler de sexualité quand on est euh, dans un foyer bah, Moi, j'ai <rire> quelques cours là-dessus. Il enfin, y a des gens qui sont déjà venus nous poser sur, sur le sida, sur, le, sur les choses. Ouais. ouais. Oui, mais on vient vous parler du SIDA et tout ça, mais on parle a pas non, de ça, il y a aussi de je... plaisir, on ne parle pas ouais. de plaisir. Oui, oui, le, le plaisir il y est, comme quand j'ai fait l'amour avec ma ex copine, le plaisir est là. Ouais. Ouais. C'était réciproque euh, <rire> <bon>. <rire> Je pense que oui. la vie amoureuse, des petites amies, des petites copines, je ne sais pas. Ça fait partie de la vie privée, ça aussi oh, J'en ai jamais eu, hein. J'en ai jamais. C'est vous ne voulez pas ou... Je ne sais pas. L'occasion ne s'est pas présentée Non, pour l'instant, non. Mais vous ne dites pas non Non, oh, je ne dirai jamais non. Hein. <rire> Et ce jour-là, vous pensez que vous allez le dire autour de vous Vous serez content, vous allez le dire à tout le monde ou alors vous allez le garder pour vous oh, Je vous garde pour moi. Ça, c'est privé. Non, c'est privé, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Vous êtes un peu amoureux tous les deux Oui. Oh, beaucoup. Beaucoup amoureux. Beaucoup. Beaucoup. On est, on est ensemble depuis trois ans. Depuis, je l'ai gardé pour moi. Après, j'attendais un peu que ça durait. Après, j'allais parler à ma famille. Moi, avant, je savais pas trop parler sur les rapports sexuels. J'étais trop timide, mais maintenant, j'y arrive à, à en parler. Grâce au planning familial qu'on a parlé, j'y arrive. Ça me, ça me débloque tout ce que... C'est vous qui avez pris le rendez-vous Non, c'est vous, avez, vous aviez besoin d'avoir des conseils ouais. oui, oui. c'est que depuis que j'ai rencontré tu es toujours aussi belle et que je Ah la boue je craque <rire> sur elle <rires> j'ai j'ai rien à ce moment là bah, bon moi c'est pas moi c'est pas amitié hein. c'est pas encore euh, disons expressionnel euh, hein ah, moi, ça, c'est-à-dire que bon, même tu voilà, le matin c'est bonjour, le midi ça revient, le soir c'est bonsoir, et puis voilà, ça va pas plus loin. J'ai une copine sur, sur le foyer matière hein, que j'estime beaucoup, que j'aime vraiment. Il peut pas y avoir des interdictions pour tout quand même. Hein. Ça fait partie de la vie, c'est normal. Oui, il faut pas tout. À lever quand même, il faut laisser un peu. Tu peux faire des bisous. Bon, ça, comme tout le monde, tu arrives, bonjour, bonjour, ça va. Des fois, je rencontre les mêmes personnes qui se souviennent de moi, qui se rappellent de moi. Je dis, bonjour, est-ce que tu vas bien, nanana, bon. Je dis, oui, ça va. C'est important des qu'on se souvienne de vous. Je suis très jeune pour moi. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers qui s'en vont